Lorsque l'on a importé des clips dans KDE NLive, ces clips ici en l'occurrence se retrouvent voilà, donc ce clip là, qui se retrouve dans montage. Si j'efface ce dossier complètement, alors l'ordinateur, enfin KDEN Live en lui-même, ne peut plus retrouver ce clip. Donc il faut bien prendre conscience qu'il y a trois types d'enregistrement L'endroit où se trouve le dossier montage avec toutes les composantes pour faire la vidéo. L'enregistrement du projet qui lui en fait agence les différents éléments qui sont retrouvés dans le montage et qui permet du coup de revenir dessus et changer le, le, la vidéo que l'on souhaite créer. Et le troisième élément que l'on enregistre, c'est le rendu du projet, donc une vidéo à part entière. Une fois que le projet est en rendu, effectivement le, les clips qui ont servi à le monter ne servent plus à rien, étant donné que c'est qu de... une vidéo en elle-même qui ne prend pas référence sur d'autres vidéos.